Ça demande un plugin d'installation avec HTML, CSS et JavaScript Tout le monde l'a directement sur son navigateur C'est comme à l'époque euh, enfin, à l'époque, mais il y a encore des... En Java par exemple, on peut incorporer une Applet sur son site qui peut faire un traitement particulier Pourquoi utiliser un Applet Java quand on peut utiliser du JavaScript Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'en interne on peut avoir des compétences en HTML, en CSS et en JavaScript alors que recruter un développeur Flash, c'est un peu contraignant Simplement parce qu'ils se font rares maintenant et que ça demande plus de, de recherche de trouver un développeur flash qu'un développeur HTML par exemple. Donc voilà.